OneDrive est le système infonuagique de stockage et de gestion de fichiers proposé par Microsoft. Les textes, images et autres fichiers sur lesquels vous travaillez sont enregistrés sur des serveurs distants via le réseau Internet. Les données déposées dans OneDrive sont sécurisées et peuvent être récupérées en cas de suppression. Le grand avantage de OneDrive, c'est de pouvoir accéder à tous nos fichiers de partout, au travail à la maison ou même au cours d'un déplacement. Il ne faut pas oublier que OneDrive est disponible sur toutes les plateformes, ordinateur, tablette ou téléphone. Dans OneDrive entreprise, nous disposons d'un espace de stockage de 1 téraoctet. 1 téraoctet correspond à 1000 gigaoctets, 1000 Go comme on dit souvent. Pour faire image, un terabyte c'est trois disques durs d'ordinateur moyen ou une centaine de clés USB. Pour accéder à OneDrive, il suffit d'être connecté à son compte, ce que vous faites en ouvrant votre ordinateur. Par la suite, lorsque vous cliquez sur l'icône d'Office 365, vous êtes automatiquement authentifié. Dans le bandeau supérieur de la page d'Office 365, cliquez maintenant sur la tuile OneDrive.